ג'וד מorgen, אלייה דניאל שושר, אומרים לנו שמתה במרדך חי בני זרק ופוני, אדורה בדסטאר. אם vous souhaitez aussi lire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous avons une séquence qui va nous décrire une étude de Mishnah. Gimel, le Shomerat Yavam, qui n'apporte pas de nécassim, modins, Shemocheret, Benotnet, Bekayam. Metta Ya'av, une Mishnah relativement difficile, dans la mesure où elle va parler d'un sujet qu'on n'est pas du tout habitué dans Yéva Mot. On a la même Mishnah qui se trouve aussi dans Masé Ket Ketuvot. Perek Kret Mishnah Vav. C'est intéressant, c'est la moitié. Perek Dalet, c'est la moitié de Kret, 4, la moitié de 8, et le Vav. D'accord En tout cas, on va parler dans notre Mishnah des biens qui appartiennent à la femme, à la Yevama, tant qu'elle n'est pas encore, euh, tant qu'elle n'a pas été mariée par le frère, à qui appartiennent ces biens, à la différence d'une femme. Soit, on va faire d'abord une petite introduction pour expliquer que dans les biens que le mari doit à la femme, au moment où il la divorce, au moment où il décède, il y a trois parties dans la K'tuva. Ce qu'on appelle Ika K'tuva, et tout c'est fait. Nirsémilog et dans Barzel. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage tout d'abord que le jour où il la divorce ou le jour où il meurt, la femme n'hérite pas de son mari, mais son mari s'engage à lui laisser une part de ses biens pour qu'elle puisse continuer sa vie. D'accord Parce qu'on s'engage, il des gros chiffres qu'on dit dans l'actuva, chacun à sa manière. Euh, on donne 212 ou il y en a qui donnent 10 000 dollars, 20 000 dollars, euros, ce que vous voulez. D'accord Ça, c'est l'actuva. À part ça, il y a encore deux, par, deux parties à expliquer. Lorsqu'une femme, elle se marie, elle a des biens, elle peut avoir des biens. Si elle se marie, elle va, se, elle va il n'est pas question qu'elle va se marier et qu'elle va continuer à, à avoir ses biens personnels, et son mari, lui, va suer pour, euh, pour apporter la parmassa à la maison. En général, ils ont la possibilité de, de séparer les biens, ça, ça existe, mais en tout cas, en général, la femme, elle va passer ses biens, léguer ses... Ben non, passer, on va, on va expliquer pourquoi, passer ses biens au mari, et le mari va les, va les exploiter, les utiliser, mais il s'engage que le jour où il, est divor... où il divorce sa femme, où il meurt, il lui rend ce qui lui appartient. Et sur ça, on a deux sortes de biens. Il y a les nirsemilogue et nir Barzel. Nirssemilogue, ce sont des choses qui appartiennent à la femme, qu'elle qu va pas entrer dans la maison. Le mari a le droit de les utiliser, pas de les vendre, il les utilise. Mais s'il s'use, il ne doit plus rien à la femme après. Par exemple, elle va faire entrer un set de draps. Ça appartient à elle, elle l'a acheté avec son argent quand elle était jeune fille. Elle s'est mariée, le mari les utilise. Il la divorce, il lui rend les draps. Mais il va, bah elle ne va pas commencer à lui dire Mais quand, quand je me suis marié, je vais rentrer des draps tout neufs. Aujourd'hui, j'ai des, des draps usés, troués. Euh, tu m'as fait perdre la moitié de prix. Non. Elle lui rend tel quel. Ça s'appelle un milog. Le mari, il est molé gotam. On expliquera tout ça quand on est sur la ça peut faire un peu trop lourd, quoi. D'accord Je... On retient l'idée, mais on jamais, mais avance avec. Et donc, il y a Nirsé Milog, c'est les biens que, lorsque, donc, comme on a dit, qui il rentrent, ils les utilisent, et il les rendent tels à la fin. Et il y a les Nirsé Barzel, à part ça, a que elle d'autres biens qu'elle va faire rentrer. mais lorsqu'on va, va se marier, on va évaluer les biens, va le temps et tant, le mari, il va ensuite les utiliser, il va les exploiter, s'il s'il les a usés, il devra Payer la contre-valeur jusqu'à leur valeur initiale qu'on a fixée. Ça peut être toutes sortes, imaginez, d'accord, ça, ça peut être. bien plus immobilier, des biens, des champs, des, de... sinon vous imaginez bien, elle va, elle va lui faire entrer une terre, lui il va l'exploiter en, en lui faisant pousser des, des, des, des végétaux qui vont user le carca, qui vont user la terre, après il va lui rendre. C'est pas, pas, pas juste, il va, le faire, il, va, il, va, il va falloir faire une évaluation. Pour, pour qu'il complète tout ce qui lui a fait manquer au bien. D'accord Donc on a expliqué, maintenant on a parlé de trois choses. L'actuva, ce qu'on va appeler les 212, comme à l'époque. 212, à part ça, il y a les nirs et les, on va appeler ça les draps. D'accord Comme ça, on a un code pour parler entre nous. Les draps qu'il utilise qui rend tel quel, et les et les, et les les biens à rendre tel quel. Euh, je n'ai pas d'exemple bien clair. Et les, on va prendre des machines avec lesquelles on va produire quelque chose. Elle fait entrer ses machines, ça appartient à elle, il va les utiliser, il va les exploiter, il va fabriquer avec, après, il va les lui rendre, il doit compléter ce qu'il a, qu a usé. Ok On a bien retenu les trois choses Maintenant, tout ça c'était la pré-introduction. Maintenant, on va faire l'introduction aussi, à part ça. Il y a... Alors, la Michal, c'est le Michal qui va nous faire, nous projeter directement dans une scène particulière. Il y a en fait, non vote, lorsqu'on est direct, tout vote, il y a un Mishnah, hey, pas encore Mishnah, vav. il y aura une marloquette entre Bet -shama et Bet Hilel sur la femme fiancée. Lorsque le mari décède, ou, ou qu'il la divorce, qu'est-ce qu'il doit lui rendre, qu'est-ce qu'il doit lui donner Il y aura une marloquette Bet Shamaï et Bet Hilel, on n'en parle pas. Notre Mishnah, elle va maintenant s'intéresser à la Shomeret Yavam. Shomeret Yavam, c'est la Yavama qui est en attente qu'on lui fasse le hiboum. Elle est Shomeret, elle est Metsapa, va vivre Shamar et Tadavar, il elle, est, elle attend qu'on lui fasse le hiboum, elle s'appelle une chomerette yavam. elle, elle a des biens. Comme ce qu'on étudie maintenant depuis plusieurs Mishnaryot en arrière, c'est le statut particulier de la yevama lorsqu'elle n'est pas encore mariée, qu'elle est à moitié mariée au frère. D'accord Il y a le frère défunt qui lui a fait les Kiddushin, qui lui a fait les nisuin même, qui s'est marié avec elle. Ensuite, il est décédé. Cette femme-là, elle n'a pas le droit de se marier avec tout le monde, elle est moment. comme un peu la femme de tous les frères en même temps, et on a appris qu'il y a d'autres situations. Il y a la situation initiale, donc, euh, tant qu'elle est là. Et il y a la situation maintenant un peu plus délicate, c'est lorsqu'il y a un frère qui a déjà fait le kidoucheï maamar. Il a déjà commencé à la rapprocher d'elle. Ouais. On va s'intéresser dans notre Mishnah à définir le statut des biens et des héritages aussi, de la Yevama, tant qu'elle est dans ce statut particulier, qu'elle est, est à moitié femme. Et aussi, euh, le, le statut de la... de la, de la, de la, de la Yevama, lorsque... Il y a un frère qui va lui donner que le schéma mar et qu'après la Yevama va décéder, qui va l'hériter, qui va hériter de cette femme, parce que le mari hérite de sa femme, la femme n'hérite pas de son mari, mais le mari hérite des de biens de sa femme. Ok J'espère qu'on a introduit tout ce qu'il faut pour que maintenant on va réussir à lire la Mishnah de manière plus simple et comprendre. Mais chaîne, Non, il manque encore une petite introduction. Il y a maintenant, à part ça, imaginez maintenant la situation un homme qui est marié avec sa femme, issu pour apporter la nourriture à la maison et pour pouvoir entretenir. Elle. Et elle, elle a son arrière-grand-mère d'Amérique qui décède en lui léguant 87 millions d'euros. Milliards d'euros, ce que vous voulez. Vous imaginez bien que ce n'est pas digne que maintenant, les biens qu'elle va recevoir, elle, elle va se la couler douce en se faisant une manicure euh, tous les jours et lui, il est en train de suer, à ramasser les poubelles dans la rue pour pouvoir apporter la paresse à la maison. Rachamé moins, sauré que dans va les biens qu'elle va recevoir en héritage, il faudra qu'elle, ils vont prendre, elle va les faire rentrer en alors soit en sans soit en son Barzel. Ça ne nous concerne pas pour le moment, d'accord J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Euh... Ok. Ça c'est une femme classique. Quoi qu'il arrive, le mari va, va avoir le droit de les exploiter. J'ai un petit doute est-ce que c'est devient Nirmalog, Barzel Je ne sais pas, je ne veux pas parler. Mais pour le moment, donc, c'est la situation particulière d'une femme qui est mariée qui reçoit un héritage. Dans notre Mishnah, la Mishnah va commencer à nous parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une chomeret Yavam, donc une femme qui est en attente de Yiboum, que dans cette situation-là, elle reçoit cet héritage Est-ce que le Yavam va avoir un quelconque droit ou est-ce qu'on vont appartenir entièrement à la femme pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut Elle a la... Parce que, je précise, on est en train de parler donc d'une femme qui est, en théorie, ça va, elle est déjà aussi fiancée à moi. Si c'était une fiancée, maintenant je reviens en... Si c'était une fiancée qu'elle reçoit un héritage, elle est limitée, c'est sur ça en fait, qu'elle <t> en <t> en> <t> en> <t> en> elle, elle est relativement limitée, même si elle n'a elle, elle pas le droit de, de, de dilapider les biens qu'elle reçoit, par exemple. Mais la Mishnah, elle vient, de m'enseigne comme ça. Une Yavama qui est en attente de Yiboum, et que dans cette situation-là, Nafloula nechassim, elle reçoit un héritage. Alors, dans ce cas-là, Modim <mérite> Betchamay ou Betchamay reconnaissent à il n'y bah bah bah a plus de discussion sur ça, à la différence d'une femme fiancée, chez Mocheret, <mérite> qu'elle aura le droit de les vendre et de les donner autant qu'elle veut, comme elle veut, des Kayam, et personne, et ça se maintient, personne ne pourra contester sa vente. Ouais. En deux mots, la Yevama, lorsqu'elle reçoit des biens, elle a le droit de les dilapider. D'accord C'est ce que la machine est venue nous enseigner. Après toutes nos introductions, le pour le moment ce qu'on a parlé. Ok C'est clair Deuxième a C'est clair donc pour le moment La vieille Vama tant qu'elle est, qu est vivante, elle reçoit des biens, elle a le droit de les dilapider. Alors qu'une femme fiancée, lorsqu'elle reçoit des biens, elle est limitée. Elle n'a pas le droit de les dilapider. Il y a une marquette, qu'est-ce qu'on fait a priori, a posteriori Tout ça on verra dans ma serrette que tout l'autre. Mais pour la Yevama, elle a le droit de les dilapider, dans la mesure où c'est vrai qu'elle est à moitié mariée, mais elle est à moitié mariée, elle est aussi à moitié pas mariée. Et elle a une situation assez particulière qui fait que ce euh, n'est pas encore sa, la vraie femme d'aucun Yavam. Okay et pour le moment, dans la Mishnah, la elle préfère expliquer qu'on parle qu'à la personne, aucun des frères ne lui a fait les Mahamar. Si un des frères avait fait les ma'amar, Mahamar, alors il y aurait une différence entre a priori et a posteriori. A, a priori, alors après elle m'a dit la a ce qu'elle a fait, c'est maintenu. Ok Deuxième situation. Meta. Elle décède. Donc, elle. Elle était supra-riche, elle avait plein de biens, de son mari même, du frère, et euh, du, frère qui est, du frère défunt. Elle avait donc... Maintenant, il y a trois parties dans Saktuba. vous vous rappelez Il y a les 200 zoos, initialement, qu'un homme de laisser à sa femme. Il y a, on avait dit, les draps, ou tout ce qui ressemble aux choses qu'elle doit, doit rentrer tel qu'elle. Et on a dit les machines, vous vous rappelez C'est bon Alors maintenant, on va rentrer dans la machine Méta, si elle décède, maïrasubik duata, qu'est-ce qu'on va faire avec Saktuba c'est-à-dire avec les 212. Ou ima. Avec les biens qu'elle doit prendre, qu'elle fait entrer et qu'elle récupère à la sortie lorsqu'elle divorce ou qu'elle, son mari, décède. Soit les nirsemilog, les draps. Et on n'en a pas parlé vraiment les nirsets son barzel, les machines. Alors, bet shamay nous enseigne, yachloku. Je traduis d'abord la Mishnah, après on va expliquer, parce que c'est difficile à faire entrer dans les mots. Bechamayom disent, faut tout partager. Les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père. En fait, on parle, qu'il y a donc les, il y a les deux parties. Les héritiers du mari, c'est les enfants du, du, yavam, et les héritiers du père, c'est du père de la fille. Parce qu'en fait, parce qu'une fille se marie, c'est le père qui donne des choses aux gens, en général. On n'a pas une femme qui est super riche si elle n'a pas un père qui va tout donner derrière. Comme ça, c'était à l'époque, en tout cas. D'après Bet-Shamay et Omrim, Yakhloko Yorshe'a Balim Yorshe'a... Bet-Shamay disent qu'il faudra partager les héritages, les, les biens de K'touba. On va expliquer de quels biens, exactement. Pardon. Parce qu'il faut d'abord expliquer bet Ou Bet-Ilel Omrim, bet enseigne, non. Nechassim Bekhezkatan. Les biens, il faut les maintenir là où ils sont. Qu'est-ce que c'est cette phrase bizarre On parle des Nirsetson Barzel, en fait. On parle des machines. Qu'il faut les laisser là où ils sont. Dans le doute, on les laissera à celui qui les, dé, qui les détient pour le moment. Et ensuite, les deux sans os, Bechaskat Yorcha ils sont dans la possession pour le moment, dans le doute, des Yorcha Abaal, des héritiers du mari, et Nechasim, et Nechasim, et Yosimima, tandis que les Nirsetson de ce qu'on appelait les machines, eh bien, ils seront Bechaskat Yorcha ahav, à Av, ils appartiennent pour le moment dans la famille de la fille. Alors on explique qu ce qui se passe. En fait, d'abord, la problématique qu'il y a, hein, c'est que la Yevama, quand il y a un frère qui lui a fait l'équipe ma Sheimamar, il l'a déjà rapproché de lui. Ça devient un peu plus sa femme. Mais pas complètement. Parce qu'il ne s'est pas encore marié avec elle. Je comme banane. Et, et c'est vrai qu'il l'a rapproché de lui, mais il ne s'est pas encore marié avec elle. Alors maintenant, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y, y a une situation de doute. Est-ce qu'elle est... -ce qu est-ce qu'elle est devenue sa femme ou elle n'est pas encore devenue sa femme Et la, le, le dénouement du doute, ça veut dire, dans le doute, il faut laisser chaque chose là où il est et les partager. Soit, vous savez, vous connaissez les règles, « Amosimikha vero Celui qui, Chaque fois qu'on a un différent d'argent qui va naître entre deux personnes, la première chose que le juge va faire, va définir, « Bon, l'argent, il est où pour le moment ?» Et qui, qui le réclame Et après, à celui qui va vouloir le réclamer, on va le dire, « Alors, toi qui viens retirer de l'argent de, de ton ami, prouve-nous que cet argent te revient. Et si l'argent ne revient pas de droit, alors on le laisse dans sa khazaka, on le laisse dans, le, dans, le, dans celui qui le possède, dans celui qui le détient pour le moment. D'accord S'il y a un doute, est-ce que je vous ai vendu ce, ce crayon Est-ce que je vous l'ai vendu ou pas Puisque pour le moment il va partir, vous avez un doute, est-ce qu'il est à vous ou pas Dans le doute, le juge va dire il reste le mien, il ne va pas dire de le partager. Il y a des biens, par contre, où personne de nous deux le possède, dans plusieurs situations, alors là, la, la ha, ce sera plutôt de le, de le partager en deux. Ok, on a compris le principe Alors maintenant, on va revenir maintenant sur la Yavama qui décède, quand il y a un des frères qui lui a fait le Yavam, donc on avait Rouven, Shimon et Vi, Rouven dit, c'est le premier qui est décédé, la Yavama, est en attente de Yiboum, et la pauvre, elle décède. Maintenant, Shimon, avant qu'elle décède, il avait déjà fait le Kilushemama, il avait se marier avec elle. Cette Yavama-là, elle est très riche de plus, de plusieurs, pour plusieurs raisons. Son mari, d'abord, il s'était déjà engagé de lui donner 212 quand il décède. Il y a par ça, lorsqu'elle s'était mariée, elle était jeune fille, son père lui avait donné à sa fille plein de draps, plein de nirsémilogues, et à part ça plein de machines pour pouvoir fabriquer des, des choses. Le mari s'était engagé de les rendre. Lorsqu'il est, est décédé, mais que c'est son frère qui, va la prendre, qui doit la prendre en Ibom, qu'elle a fait le c'est lui qui va prendre tout ça, en théorie. Le problème, c'est qu'elle est morte. Alors sur ça, on va dire, mais écoute, chaque chose, elle reste à sa place. Alors là, ça va devenir délicat. Les nirsémilogues, premièrement, les draps, ce sont des choses qui appartiennent à la fille, à la femme. Le mari a le droit de les exploiter. Lorsqu'il décède, il doit les rendre. Donc là, en l'occurrence, la... le Shimon, qui a donné les cul-de-shem à Amar, lorsque la Yévama décède, il doit les rendre à la famille du mari, à la famille du... de la fille au Yorché Av, aux héritiers, aux, à son beau-père en deux mots, à son, au beau-père, au père de la fille, de la femme, de la ilama. Ok, ça c'est clair. C'est ce qu'il y a écrit d'ailleurs dans la dernière phrase, c'est les biens qui rentrent et qui ressortent, qu'elle récupère tel qu'elle lorsqu'elle sort, donc elle a dit les draps, ils sont dans la, ils restent dans la possession de la maison du père, du beau père, premièrement. Autre chose, on passe à l'autre extrême, maintenant, c'est plus facile, on, a, on, a, on prend la mission à l'envers en fait. On a que tout le avec il est chabal Maintenant, on a une nouvelle situation à part ça. Est-ce que le, la femme, elle est décédée Est-ce que les 212 que le frère s'était engagé à donner, est-ce qu'ils lui reviennent à la femme ou pas Ou est-ce que non Alors là, dans le doute, ouais, le frère le premier, Réouven, qui était décédé initialement. Il s'est engagé de, de donner 212 Mais maintenant, lorsqu'elle est Yevama, il ne doit pas donner les 212 parce qu'elle est mariée à son frère. Finalement, elle décède en plein milieu. Est-ce que on a est-ce qu'elle a déjà acquis ces biens-là, ou elle n'a pas encore acquis ces biens là parce que pour le moment elle n'a pas acquis. Dans le doute, de nouveau, il reste en la possession de la maison du frère cette fois-ci, et de plus, plus précisément, d'accord, dans la maison du, du, ma, du mari. chez Shahabal. Il ne doit pas lui donner les 212. Maintenant là, on a une situation supra délicate c'est les nirseitson barzel les machines. En fait, il faut expliquer un petit peu mieux l'histoire des machines, c'est délicat, tout ça c'est dans tout votre ouais, ne, ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on est juré de votre tout deviendra beaucoup plus clair. Mais pour le moment, on a les machines, non. Les choses que, lorsque la femme, lorsque le mari fait rentrer, le mari, lorsque la femme, la femme se marie, le mari prend tous ses, ses, ses appareils, tous ses, ses, ses, ses outils par exemple, elle va pouvoir les il va devoir les utiliser, et après il doit les rendre, mais même en payant la différence si jamais ils ont été dévalués. Ça, ça nous rapporte à une situation très délicate, que d'un du, point de vue prochaine mishpat, d'un point de vue euh, argent, comment dire, litige d'argent, alors il est possible que les biens, en fait, ils appartiennent concrètement au mari, mais qu'ils sont engagés de donner, de donner de nouveau des biens. Soit, je m'explique un petit peu mieux, si vous me prêtez un kilo de sucre, et je vais vous le rendre, lorsque je vais vous le rendre, je ne vais pas vous rendre un kilo de sucre, ce kilo de sucre, je vais vous rendre un autre kilo. Il s'avère que le, les kilos de sucre, le kilo de sucre que vous m'avez donné, vous me l'avez entièrement donné et je me suis engagé à vous rendre de par ailleurs du sucre. Si dans une situation pareille, il y a un décès et qu'il faut les rendre, alors il n'y aura pas de possession. Le, dans, dans le doute, le sucre qui a été donné, il appartient au défunt. Au, il il s'est peut-être engagé à le rendre, à rendre un autre. Mais celui-là, spécifiquement, il appartient, euh, il appartient au défunt. Parce qu'au moment où on reçoit un prêt, un prêt d'argent ou un prêt de choses, qu'on ne doit plus rendre la même chose telle qu'elle, il s'avère à dire que la chose que vous me donnez, elle m'appartient. Et je me suis engagé de par ailleurs de donner autre chose. C'est le principe. Les outils, machines, que la femme fait rentrer à son mari, puisque le mari s'est engagé à payer même leur contrepartie, si toutefois, ils ne seront plus là. Alors, d'une certaine manière, les biens qu'elle a fait rentrer, ils appartiennent au mari. Complètement. Et le mari, il s'est engagé de les rendre, de donner autre chose. C'est vrai que s'ils sont là, il devra, il devra rendre ce qui reste avec, en plus de ça, rajouter un complément, mais le, ça fait rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, concrètement, le fait qu'il doit payer la, toute la contrepartie, ça signifie que son vrai engagement, ce vrai engagement, c'est pas de rendre cet appareil, mais c'est de rendre ces 1000 shekels que ça vaut. Ok Selon ce principe. Ça fait une situation super délicate lorsque euh, la Yavama décède. Est-ce que les nirsets son barzel, est-ce que donc les machines et outils qu'elle a fait entrer, est-ce qu'ils sont dans la possession du mari ou est-ce qu'ils sont dans la possession de la femme, en théorie Que dans une situation de doute, on ne sait pas à qui le donner. À cause de ça, c'est sur ça que Béthia Magrini dit bah, « puisqu'il y a un doute, il y a le Et Béthilel, il ils viennent ils une phrase étrange qui nous dit « non, il faut les laisser dans la possession ». De, de, de celui qui les détient pour le moment or on ne sait pas c'est qui les détient ça fait une marquette. et ça veut dire, en fait que Bethyel aussi il va nous dire euh, à cause de ça on va dire que même d'après même d'après puisqu'on ne sait pas à qui les faire détenir on ne sait pas qui qui, qui qui les détient il faudra les laisser il faudra dans ce cas-là les partager entre les deux en fait il s'avérera que complètement la lacha sera, sera fixée comme Bethyaï parce qu'on a du mal à comprendre les mots de Bethyel qui ont dit d'accord vous avez compris le principe et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis une pleine de tzlachah. Tout vous sert.